Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous n'attendons qu'un seul intervenant et euh, dès qu'il sera là, nous allons démarrer nos travaux. Merci beaucoup. Je pense que nous allons maintenant démarrer. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de, du rôle des parlementaires pour faire face aux cybermenaces. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour spécial car c'est le résultat d'un travail avec les parlementaires de la faire participer également à l'igf et je suis heureuse d'être ici en tant que modératrice. Je suis Teresa et je travaille pour le Forum international de lutte contre les cybermenaces. Avant de démarrer, j'aimerais vraiment vous dire quelques mots sur la façon dont nous allons travailler. J'imagine que vous vous êtes rendu compte que cette session est interprétée dans toutes les langues des Nations Unies Ceci dit, vous êtes invité donc à parler de manière modérée. Nous avons à peu près une heure et dix minutes. Cette session sera un peu différente des autres sessions parlementaires déjà organisées, parce que ce que nous avons l'intention de faire, c'est d'avoir un dialogue sur les questions prégnantes. Avant de démarrer ce débat, j'aimerais, dans un premier temps, exprimer ma gratitude à tous les organisateurs du segment parlementaire qui prendront d'ailleurs la parole pour leurs allocutions. Nous avons Monsieur Lee Hondwa qui est le secrétaire général adjoint du chargé des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, désolé, malheureusement, la qualité du son est inexploitable pour les interprètes. Mesdames et Messieurs, désolé, la qualité du son est inexploitable pour les interprètes. C'est nous qui vous remercions, M. le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et sociales. J'aimerais maintenant que l'on donne la parole au secrétaire général de M. Martin Chungong, qui est le secrétaire général de l'Union interparlementaire. Merci beaucoup, Madame la modératrice. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. C'est un véritable bonheur j'ai de participer à cet événement s'il vous plaît veuillez patienter nous vous entendons difficilement dans la salle monsieur shongong oui nous vous entendons maintenant prière de reprendre merci beaucoup alors comme je le disais c'est un véritable honneur pour moi d'être ici avec vous je tiens à remercier monsieur le, le secrétaire général pour la collaboration que nous avons avec eux, son organisation, dans le cadre de ce forum sur la gouvernance de l'Internet, le segment parlementaire, cette année, met l'accent sur les supermenaces. Et cela est à point nommé parce que nous avons un système international aujourd'hui qui est sous pression. Que nous faisons au niveau de l'UIP au quotidien, et eh bien c'est de contribuer à la résolution pacifique de conflits un peu partout dans le monde. Prenez le cas de l'Ukraine, le Yémen, la Libye, le Venezuela, le Mali, pour ne citer que ces pays où nous sommes très actifs. Nous essayons de faire recours à la diplomatie parlementaire pour faciliter le dialogue et trouver des solutions conflits. Je crois donc qu'il est opportun que ce forum se penche sur les cybermenaces qui constituent une menace à la stabilité dans notre monde de plus en plus connecté. Il est évident que nous devons être davantage sensibilisés au niveau politique sur les menaces existantes dans le cyberespace. Nous devons également trouver des solutions à ces menaces. Il est important également de trouver ou d'utiliser les outils qui existent tels que la Convention de Budapest ainsi que celle de Malabo sur la protection des données et la lutte contre la cybercriminalité. Au niveau de l'UIP, nous faisons des contributions très importantes pour la lutte contre l'utilisation d'éthiques à des fins criminelles. En décembre, nous aurons un échange en ligne qui nous permettra d'entendre l'avis des parlementaires un peu partout dans le monde et nous parlerons également de ce que nous pouvons faire pour contribuer à ce processus de lutte contre les cybermenaces. Nous avons la conviction que cet instrument est basé sur les droits de l'homme. D'ailleurs, je dois dire que le thème que nous avons, c'est de créer un cyberespace civique sûr pour la démocratie. C'est le thème de notre réunion qui se tiendra le 6 décembre car nous pensons que si nous avons un cyberespace qui est sûr, et bien la démocratie et la bonne gouvernance pourront fleurir. Et également nous sommes en train de préparer une résolution qui permettra d'exprimer notre position sur, notre, sur les nouveaux risques à la sécurité mondiale, que, des risques tels que sont, que sont pardon la cybercriminalité et les cyberattaques. J'espère que ces événements seront très productifs. Monsieur Rossi Cepeda qui euh, est là en tant que rapporteur je suis sûr qu'il prendra la parole et il établira le lien entre l'événement de ce jour et l'événement que nous aurons en décembre. Merci pour les trois événements du segment parlementaire qui contribueront en fait à démontrer la volonté politique pour poser des actions. Et faire face aux cybermenaces et créer un environnement internet beaucoup plus sûr. Je vous remercie et je reste impatient d'entendre les conclusions de cette réunion. Merci beaucoup pour ces propos très encourageants monsieur le secrétaire général. en Éthiopie. Vous avez la parole, monsieur. Bien. Malheureusement, le porte-parole de la Chambre des représentants n'a pu être présent. Par conséquent, je suis un membre du Parlement et je vais le représenter. Je m'occupe des relations étrangères auprès euh, du euh, Parlement fédéral. Chers délégués, mesdames et messieurs, au nom de la Chambre des représentants de l'Éthiopie, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce pays, notamment à cette réunion parlementaire de l'IGF 2022. Tout d'abord, je, je vous remercie très sincèrement vous qui êtes venus en Éthiopie pour participer à cet IGF 2022. Je remercie les organisateurs, bien entendu, de l'IGF, ainsi que la section parlementaire qui se réunit maintenant et je me félicite de reconnaître la présence de membres du Parlement et de représentants de haut niveau, de délégués et de représentants de diverses institutions. Mesdames et messieurs les participants, je souhaite d'emblée vous dire quel est le rôle du Parlement dans l'espace numérique. Les technologies progressent rapidement, par conséquent, le cadre réglementaire et juridique doit également évoluer, bien entendu. Les parlements doivent donc légiférer, notamment dans le domaine de l'espace numérique, dans le domaine du cyberespace, et les parlementaires ont un rôle important à jouer dans la gouvernance de l'Internet. Donc les parlementaires doivent travailler avec les autres acteurs et recenser les meilleures pratiques dans ce domaine et recenser les questions liées à l'évolution de la gouvernance de l'Internet et des technologies numériques. L'objectif de cette réunion, c'est de renforcer le dialogue entre les gouvernements en élargissant les activités intercession qui sont nécessaires pour promouvoir le dialogue interparlementaire et la coopération sur les questions clés de politique numérique, sur les différentes activités visant à renforcer le dialogue et la coopération interparlementaire. Comme vous le savez tous, ce forum est une occasion de faire en sorte que tous les citoyens puissent mieux bénéficier euh, d'un avenir prospère L'Ethiopie a fait de grands progrès pour élaborer une économie numérique mais il faut vraiment qu'elle utilise mieux son potentiel numérique et utiliser mieux l'internet pour les bienfaits de sa société nous pensons que notre pays a besoin d'actions fortes et coordonnées pour mettre à profit cette transformation numérique. Utiliser l'Internet et les autres technologies numériques, il est vrai, nous demande une nouvelle mentalité également une, une volonté de la part des décideurs et des législateurs également. Il y a des opportunités mais il y a aussi des défis et des problèmes. Et la sécurité de l'Internet, bien sûr, préoccupe les gouvernements. Et le gouvernement a clairement l'obligation de faire en sorte que l'espace numérique est sécurisé, car on ne veut pas que les données personnelles, bien sûr, soient violées. Et pour cela, il faut une volonté Politique, bien entendu afin de sécuriser l'espace numérique. J'aimerais saisir cette occasion également pour mettre l'accent sur certaines initiatives introduites par le gouvernement éthiopien dans le cadre de cette thématique. Notre parlement encourage le gouvernement à investir dans la recherche et le développement des technologies futures, technologies numériques notamment, et à créer un environnement propice pour les entrepreneurs. Le Parlement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie euh, a examiné des questions telles que la protection des consommateurs, euh, la sécurité des données, la confidentialité euh, des données, entre autres, qui sont des domaines qui nous préoccupent depuis euh, certaines années. Au niveau du cadre juridique, nous avons déjà mis en œuvre des actions contre le cybercrime, contre les messages haineux sur l'Internet, contrôler les différentes transactions financières également. Nous essayons également d'arriver à un équilibre entre les droits de l'homme fondamentaux tels que la confidentialité et la liberté d'expression et l'accès à l'information. Euh, en prenant en compte, bien entendu, d'autres aspects importants tels que la, la protection des consommateurs, l'innovation et la liberté des entreprises. Mesdames et messieurs, je conclurai en vous souhaitant plein succès à l'occasion de cette réunion virtuelle et présentielle et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie s'engage à faire en sorte que l'Internet et l'espace numérique demeurent ouverts tout en étant sécurisés. Et nous réaffirmons que la résolution des problèmes posés par les menaces numériques sont centraux et doivent être résolus en travaillant de concert. Je vous souhaite plein de succès à cette réunion et je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Monsieur d'avoir uh, pris la parole au nom du porte-parole du Parlement éthiopien. Maintenant, je voudrais que l'on poursuive uh, les débats que nous avons uh, commencé avec uh, cette session. Alors, il faut parler de la dimension multipartie prenante des travaux qui ont été faits uh, au niveau de l'axe parlementaire de, de, de l'IGF. Nous avons ici les membres du Parlement mais nous avons également d'autres acteurs à cette session. Si uh, vous le ah, permettez, uh, par Kerm conséquent, je vais commencer par M. Edmond Chong, membre du um, conseil ICANN et directeur général de dot EGIA. Nous avons également Samuel George, Gana, membre du Parlement euh, ghanéen, soyez is, it's the, it's the, the, the, the, the le bienvenu. Nerpetab Komkula, membre du Parlement européen. Je poursuis avec Carlos Sebastian Garcia, membre du Parlement du Paraguay. Et enfin, Jinson Lucia de Africa-Russie Alliance à Abuja. Soyez les bienvenus et bon, quelques points dont nous allons débattre ici, entendu, et sur lesquels vous allez vous exprimer, tous ces points ont trait à l'IGF ou à des questions connexes, et également au rôle des parlements nationaux, notamment pour faire face aux cybermenaces. La première question que je vais vous poser, mesdames et messieurs, est quel est le rôle, selon vous, des parlementaires, ou quel est le rôle que devraient jouer les parlementaires pour faire face aux cybermenaces et pour essayer de renforcer la coopération au niveau national, régional et international. Donc, Toujours sur ce thème, bien sûr. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intervenants, donc ceci va plutôt se présenter sous la forme d'une conversation. Alors, qui désire lancer les débats À vous. Merci, Teresa. Bonjour à tous, chers collègues heureux d'être ici parmi vous. La première chose à faire, je crois, c'est déjà de savoir ce que l'on entend par cybermenace. Une cybermenace se caractérise par des actes qui peuvent produire de la souffrance ou des pertes, des pertes financières ou au niveau de la réputation également. Donc ce sont des menaces auxquelles il faut faire face. Donc cette discussion, je crois, est d'une grande importance, compte tenu du thème. Maintenant, pour ce qui est du rôle des parlementaires dans ce domaine, bon, je pense que, normalement, les intérêts, euh, il y va de l'intérêt des parlementaires de prendre cela très au sérieux, bien entendu. Alors, les, au niveau du secteur euh, privé, euh, tout le monde veut réussir, euh, mais... Tous les parlementaires également veulent réussir. Donc je pense que, si on, comme l'a dit l'union interparlementaire, la démocratie doit être renforcée, maintenue. Et le cyberespace peut représenter un problème en raison des pressions qu'il peut occasionner, en raison des mauvaises informations, des fausses informations qu'il diffuse. Et euh, au Nigeria, nous avons différents comités qui sont responsables de différentes affaires, notamment des, des, des finances par exemple. Donc si on ne fait pas attention, euh, tout, tout va être touché. Et les différentes commissions, finances et autres doivent travailler de manière active avec le secteur privé pour les aider à faire face à ces cybermenaces. Donc le, le droit est très important. Les lois sont importantes, il faut légiférer. Et ces lois nous permettent de, de mieux superviser les actions. Et je crois que l'UNECA a lancé une loi, je crois, pour la cybersécurité, je crois, en Afrique. Donc on peut peut-être l'utiliser, l'adapter à nos conditions. Et d'ailleurs, on l'a dit, on perd 10% de notre PIB en raison de la cybercriminalité ce qui est un chiffre énorme effectivement, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment bien examiner euh, la loi et faire en sorte que nous sommes bien équipés. Alors, J'ai lu une étude qui dit qu'environ de 0,6 à 5,4% du PIB euh, va augmenter si l'on contrôle euh, la, euh, les cybermenaces. Vous voyez, donc il y a un rapport entre la, la cybersécurité et le, et le développement. Et il faut donc le prendre très, très au sérieux. Merci. Merci beaucoup, effectivement. C'est très édifiant. Sébastien. Oui, bonjour et merci de me donner la parole. Je remercie aussi les, les organisateurs de nous avoir convoqués aujourd'hui. Du point de vue d'un parlementaire, il est important que nous sachions de quoi il s'agit lorsqu'on parle de cybermenace. Bon, du point de vue technique, il faut parler du point de vue technique pour une politique et du point de vue humain également, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il faut également se placer du point de vue de notre souveraineté, du point de vue de notre défense, du point de vue du... De la vie du, du citoyen lambda également comprendre quelles sont les conséquences éventuelles de ces menaces et ouvrir les espaces de conversation pour que l'on puisse débattre et anticiper sur ce qu'il peut se passer. Je crois que le problème que nous avons, c'est de vraiment parler des, des questions relatives à ces cybermenaces. Dans le cadre politique, parce que c'est parfois relativement politique, euh, pardon, pardon, c'est parfois relativement technique, mais il faudrait euh, en parler euh, au niveau politique également, pour que nous puissions obtenir également euh, l'appui dont nous avons besoin de la part du gouvernement, et notamment en matière de budget oui c'est vraiment très important ce que vous dire à vous. Oui je représente le Parlement européen, ce qui veut dire que nous légiférons également pour 27 pays européens, donc 27 législations différentes. Et c'est vrai que le cyberespace ne respecte pas vraiment les frontières nationales et nous sommes assez parce que bon nous sommes plus forts peut-être à plusieurs et au niveau de la législation nous travaillons à présence sur l'équipement en matière de cybersécurité l'équipement nécessaire bon nous avons un marché de 440 millions d'habitants et effectivement il faut fournir de bons équipements aux entreprises pour qu'elles puissent faire face à ces cybermenaces mais le rôle du Parlement, des oui. parties prenantes, de c'est de faire avancer la société, car nous sommes responsables de la sécurité de la société également. Et la sécurité, c'est également lorsque vous êtes en ligne, pas uniquement lorsque vous êtes hors ligne. Par conséquent, si on pirate les réseaux et qu'on n'a plus d'eau ou d'électricité, eh bien, bien entendu, cela pose un, un vrai problème. Alors ce type de sécurité doit être compris également afin de prévenir les risques potentiels, et je suis d'accord avec mon collègue du Paraguay lorsqu'il dit que euh, il faut au niveau des membres euh, du Parlement avoir effectivement différents types de compétences, il y a des ingénieurs, mais il y a aussi des personnes qui travaillent sur la santé ou dans d'autres domaines, il faut que ce soit en fait des personnes qui ne sont pas forcément des visionnaires, mais qui soient au, au courant du développement numérique, et de ce que peut apporter la numérisation en termes de cybermenaces, afin que nous n'en subissions pas trop les effets négatifs. Très bien. à vous maintenant. Oui, merci à vous et merci à mes collègues. Merci. Les membres du Parlement ont une responsabilité. Nous sommes en contact direct avec les citoyens puisque nous les représentons au sein du Parlement. Notre responsabilité, c'est de les euh, et euh, il faut bien sûr passer euh, des lois pour institutionnaliser, bien entendu, les risques de menaces. Et euh, à l'heure actuelle, si un pays n'a pas les capacités suffisantes, et eh bien il va falloir les mettre en œuvre. En 2020, le Ghana a introduit la loi 1028 sur la cybersécurité. Et, euh, nous travaillons avec les ministres, le ministère des Télécommunications, mais également avec les autres ministères dans le cadre d'une architecture conjointe de, de cybersécurité. Donc, ce n'est pas une chose qui concerne le ministère de, de, de, de la sécurité ou de la communication, mais c'est euh, un point qui concerne différents ministères. C'est vrai que ces différentes menaces ne connaissent pas de frontières, elles traversent ces frontières. Il faut donc que nous dialoguons avec les autres parties prenantes et travailler pour y faire face. Et puis, il, y a aussi, il nous a un protocole international comme la Convention de Budapest et de Malabo. Voilà quasiment tous les pays africains l'ont ratifié, mais seulement 14 en fait, euh, pardon, seulement 14 ont ratifié, alors que tout le monde aurait dû euh, la ratifier, lui n'a pas été ratifié parce qu'il manque un pays, par contre, euh, il faut bien dire qu'il faut que les parlements européens aillent de l'avant et ratifient la convention de Malabo pour euh, qu'elle puisse entrer en vigueur. Vous pouvez également ratifier avec des... Euh, euh, des réserves, si c'est le cas, mais ce sont des conventions qui sont importantes et je pense qu'il faut que les parlements euh, euh, prennent leurs responsabilités. Ensuite, en tant que parlementaire, nous devons également euh, sensibiliser nos concitoyens euh, aux cybermenaces et euh, aux cybercrimes. Il faut euh, bien savoir que nos concitoyens euh, sont poussés à utiliser Internet, mais ils ne sont pas... Équipés pour faire face aux différentes menaces, il nous pas été sensibilisés euh, aux menaces et, et aux cybercrimes, donc il faut déjà commencer à donner la priorité à la sensibilisation de nos concitoyens dans ce domaine. Merci beaucoup. On va peut-être parler aussi du rôle et euh, des responsabilités, et notamment des autres parties prenantes. C'est vrai que les différents membres du Parlement euh, on leur montre dire, mais qu'en est-il des autres acteurs Je vais demander ce que vous en pensez. Écoutez, je suis très heureux de voir que les parlementaires veulent participer à ces efforts. Je pense qu'il n'y a pas que le rôle. Parfois, des institutions comme l'ICANN ou l'IGF. ne travaille pas vraiment beaucoup euh, dans, dans ce domaine, peut-être, ou euh, en tout cas, pas dans tous les domaines. Par conséquent, beaucoup d'acteurs peuvent jouer un rôle. Euh, je parle de la communauté de l'Internet. Et euh, ce que nous pensons, c'est que avec l'Internet, nous avons un, un, un outil, bien entendu, un outil qui nous lie. Et lorsqu'on parle de la souveraineté numérique, c'est une préoccupation pour de nombreux gouvernements. Mais si vous essayez de passer à l'aspect technique ensuite, eh bien, vous pouvez essayer d'inclure des normes, des protocoles pour remplacer le modèle partie prenante par des, des modèles de, de, de législation. Et dans ce cas, vous allez en fait créer un, un problème, car vous allez entamer euh, la confiance. Et je pense que les, les techniciens aiment bien dire, les praticiens aiment bien dire que bon, euh, qu'il n'y a pas vraiment de politique, car personne ne, ne, ne, ne l'applique vraiment. Alors, l'important, c'est la manière de travailler ensemble, tout simplement. Et je vais peut-être euh, dire quelques mots également sur le fait qu'il existe des, des menaces. C'est vrai, différents types de menaces en milieu notamment les différents systèmes d'identification des domaines et des adresses, car on n'utilise pas la langue les langues locales. C'est très souvent fait en anglais. Et souvent, c'est une menace parce que et je pense justement que tous les acteurs devraient travailler ensemble dans ce domaine. Les gouvernements pourraient créer des, des, des systèmes d'achat public afin d'intégrer les systèmes, d'intégrer des, des, des domaines multilingues, pourraient introduire une législation pour appuyer également les normes multiparties prenantes et la société civile pourrait également avoir un rôle à jouer, notamment dans la feuille de route. Justement, je crois que toutes ces actions nous permettraient de voir comment les différents acteurs peuvent travailler ensemble pour renforcer l'Internet. Merci beaucoup, merci d'avoir insisté sur le rôle de la communauté technique. Et Andrea Vous allez peut-être nous dire quels sont les rôles et les responsabilités de la société civile également pour faire face aux cybermenaces. Oui, Merci beaucoup Teresa. Et désolé d'avoir été en retard. Il faut prendre un, un peu de recul. Alors avant le déjeuner, on a parlé justement de la sécurité en ligne. Et je, je pense que l'un des problèmes que nous faisons face, c'est qu'il faut euh, une approche globale pour faire face à la, pour, euh, réaliser la cybersécurité. Et, et comme vous l'avez tous dit, et bien, il faut travailler ensemble pour cela, il faut essayer de voir comment les uns et les autres peuvent contribuer dans ce domaine. La société civile a, a un rôle, il faut démystifier finalement, euh, cette cybersécurité, quel est l'impact, quel est l'éventail de menaces Beaucoup de cybermenaces ciblent non pas des établissements publics, mais des institutions privées, des cliniques et autres entreprises chargées de fournir des services sociaux, par exemple, à la communauté. Et je crois que la société civile peut révéler également que la cybersécurité n'a pas le même effet sur tout le monde que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, vous voyez donc euh, cela, cela varie en fonction de différents éléments. Et il faut savoir qu'il y a tout un éventail de cybermenaces, tout un éventail d'impact de, de ces cyberattaques également, de ces cybermenaces. Et donc euh, il faut vraiment parler de cela euh, avec toute la société. Bah, société peut également euh, parler des, des, des, des menaces qu'elle ressent en termes de droits de l'homme, par exemple, mais pas uniquement euh, la, la surveillance dans certains États, euh, voyez, euh, la, la, la cybersécurité, mais qui implique également une perte des, des, des droits de la personne humaine parfois, et les hommes politiques les politiciens parfois euh, abusent ou ne respectent pas la confidentialité euh, des, des données euh, sous prétexte qu'il faut une cybersécurité. Donc euh, il faut effectivement travailler avec le Parlement pour améliorer la situation, c'est une évidence. Il faut donc parler euh, de, des répercussions des de, de cybermenaces et également de la surveillance, bien entendu. Bien, merci beaucoup, merci beaucoup pour euh, euh, cette contribution. Y a-t-il d'autres réflexions pour ce qui est du rôle des responsabilités des différents acteurs Oui, alors, au niveau du, du secteur privé, alors, le point de vue du secteur privé, c'est qu'à à ce stade, nous travaillons ensemble avec d'autres acteurs, c'est vrai, mais... Le secteur privé a investi énormément dans le commerce électronique, dans, dans différents aspects du numérique. Et par conséquent, il y va de leur intérêt d'être travailler en toute sécurité. D'ailleurs, l'UNECA a montré qu'il y avait une forte relation entre la cybersécurité et la pénétration de l'Internet. Donc le Parlement doit toujours considérer que le secteur privé est un partenaire, un acteur qui lui permettra d'améliorer la, la cybersécurité. Nous sommes des partenaires, bien entendu, nous travaillons tous ensemble. Et n'oubliez pas que l'on parle de développement, on parle d'emploi. Nous fournissons des emplois, nous créons des emplois. La raison pour laquelle... Chaque loi que l'on crée, eh bien, il faut que nous participions et nous sommes prêts. Nous avons un certain nombre de réseaux et il faut introduire des lois qui nous prennent en compte, qui tiennent compte de notre rôle également. Il faut que l'on participe aux normes en matière de, de cyber-renseignement, par exemple, la sécurité nationale, c'est important, au Nigeria. Il faut que l'on collabore, c'est un grand pays, il faut que l'on collabore, que l'on mette en place des mécanismes pour bloquer les, les fausses nouvelles et la désinformation, bien entendu. Cela y va, de la sécurité nationale, cela y va de la réussite des entreprises, et donc euh, également de la création d'emplois. Merci beaucoup. Oui, mes collègues ont, ont parlé du rôle du secteur privé. Mais alors, lorsqu'on parle du Parlement, euh, euh, ce n'est pas uniquement le gouvernement, il y a différents niveaux. Le Parlement ne peut intervenir que lorsque l'exécutif prend l'initiative en raison des répercussions sur la sécurité nationale. Alors, les cybermenaces ont plusieurs niveaux, une fois qu'il y a un petit peu comme euh, un, un enfant qui, euh, qui s'amuse chez lui euh, à, à des jeux vidéo, à attaquer euh, dans le cadre de, de jeux vidéo bien entendu. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment que l'on fasse très attention à l'infrastructure, que l'on mette en place des équipes de riposte également pour réagir à ces cybermenaces car elles touchent les différents euh, aspects euh, de la vie nationale. Et au Parlement, il y, a, il y a le Parlement, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a les ministres, les premiers ministres, les présidents qui ont une responsabilité, qui ont un rôle à jouer pour mettre en place des politiques nationales. Le secteur privé continuera à travailler, bien entendu, mais avec eux, pour faire en sorte que la législation qui est introduite prennent en compte la protection des citoyens. Lorsqu'on parle de la cyberprotection, il y a la protection de l'État et il y a la protection de la part de l'État. Car l'État a une responsabilité de faire en sorte que le cyberespace est sûr pour les citoyens. Et le rôle du secteur privé dans l'introduction d'une législation, c'est de faire en sorte qu'on donne les moyens à l'État de... Protéger ses citoyens d'un abus potentiel du numérique euh, qui pourrait nuire justement aux concitoyens. Voilà, merci beaucoup pour ces mots. Séb Sébastien. Oui, je comprends que parfois les gens aient une mauvaise perception des acteurs politiques. Je pense qu'il faut aussi euh, que tout le monde participe, que ce soit des universités, la société civile, le secteur privé, etc. Et c'est ce tout ça qui sensibilise davantage les acteurs politiques et les décideurs. C'est dire que oui, c'est bien de susciter des débats au niveau du Parlement et de permettre à toutes les parties prenantes d'avoir leur voix entendue dans ce débat. C'est vrai qu'il y aura quelque part des conflits d'intérêts, mais le plus important, c'est aussi d'avoir des consensus, parce que je crois que ces débats permettront d'intégrer la question des cybermenaces dans le débat politique. Et comme on l'a dit ce matin, c'est de cette façon que l'on pourra en fait mettre devant de la scène cette question de la cybersécurité. Parce que si l'on veut attendre d'être victime d'une cyberattaque, eh bien ça peut être trop tard. Effectivement, il y a ce défi de pouvoir travailler en collaboration plutôt que de travailler en vase clos. Donc j'aimerais savoir vraiment s'il y a des initiatives multipartites internationales qui existent pour faire face aux cybermenaces. Oui, en fait j'aimerais dire qu'il y a plusieurs acteurs internationaux avec lesquels nous pouvons travailler. Prenons l'exemple du Ghana, il y a ce qu'on appelle Freedom Online Coalition qui est un acteur clé de cette liste, de cette lutte pardon, contre les cybermenaces. En travaillant avec cette coalition de la liberté en ligne, eh bien, nous avons été en mesure de créer un, un accès libre euh, à internet. Nous travaillons également avec euh, une coalition qui euh, suit les mouvements euh, terroristes en ligne, surtout dans la région du Sahel. Il y a ce, ce qu'on appelle la Gift Tap initiative c'est un outil que nous utilisons euh, au niveau du parlement pour euh, faire le suivi des menaces euh, terroristes en ligne. Il existe également d'autres groupes avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration parce que euh, dans ce qu'on appelle les pays du nord on a l'impression euh, qu'ils sont en avance euh, dans la mise en place de euh, mécanismes pour se protéger en ligne. Alors nous pensons que des euh, chez nous dans les pays du Sud, et eh bien nous pouvons nous inspirer de ce qui s'est fait dans le Nord et également éviter de reproduire leurs erreurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui sont déjà disponibles, il y a beaucoup de groupes de travail qui existent, il existe également le DC Cloud Project dans le cadre du Conseil de l'Europe, c'est un outil que nous avons utilisé pour renforcer les compétences des agents de sécurité euh, par le passé, on ne savait pas forcément comment utiliser euh, et lutter euh, contre la cybersécurité grâce euh, au Big Data. Merci beaucoup. Merci à vous, Samuel, d'avoir bien voulu partager ces initiatives euh, au Ghana. Nous allons maintenant donner euh, tout de suite la parole au prochain intervenant. Merci. Euh, je pense que l'une des principales initiatives à l'échelle internationale, c'est l'IGF. Il y a également des initiatives régionales et nationales euh, de l'IGF et je pense qu'il est important de renforcer ces initiatives, qu'elles deviennent une partie euh, de la discussion euh, au niveau national et international sur la cybersécurité. Une autre chose que j'aimerais ajouter, d'un point de vue technique, c'est qu'il y a des acteurs clés des institutions telles que l'ICANN, qui gère tout ce qui est protocole internet, adresse IP, paramètres informatiques, etc. Il y a aussi IOTF qui est une plateforme d'ingénieurs ou un groupe de travail d'ingénieurs qui est chargé des protocoles informatiques. Il y a aussi les registres internet ici en Afrique et dans d'autres régions, ce sont des acteurs clés avec laquelle nous devons travailler, M'appuyant également sur ce que vient de dire Sam, je crois que les législations locales doivent également prendre des dispositions pour protéger les utilisateurs finaux. À ce niveau, une chose que les députés peuvent faire à mon sens, c'est de renforcer ces institutions multipartites. Celle qui dé développe ces outils multifacettes de protection en ligne. Merci beaucoup. En fait, j'aimerais, si je le pouvais, donner une très bonne note à mes collègues, mais j'aimerais ajouter simplement une autre plateforme internationale qui est Afrinic. Afrinic, c'est vraiment une initiative africaine. relativement récente, que l'on peut renforcer. Cela nécessite bien sûr des investissements financiers non négligeables. Il y a quelque chose qui a été dit par mes prédécesseurs, notamment celui du Ghana, qui a dit que le pouvoir exécutif doit également jouer un rôle important. Alors, je suis d'accord avec lui, mais je pense qu'il faut également que le secteur privé ait sa place. Alors, oui, permettez-moi d'apporter un petit élément, en fait je peux dire que chez nous au Ghana, il y a en fait euh, la possibilité que le secteur privé intervienne, mais il faut euh, que le gouvernement leur permette euh, d'agir. Alors au, au Nigeria la situation est un peu différente Et il y a la possibilité, en fait, de faire participer le secteur privé. Et c'est ce qui se produit au Nigeria. Au Nigeria, parfois, les organisations de la, du secteur privé contribuent également à, à l'élaboration de lois. Merci beaucoup. Je pense que tout ce que nous disons est très utile car Cela permet de renforcer les capacités de faire participer les différentes parties prenantes telles que la société civile, les députés, etc. Au niveau national, toutefois, il n'y a pas suffisamment de conversation, il n'y a pas assez d'actions collaboratives pour faire face aux cybermenaces. Parfois, il y a des attaques aux rançongiciels, il y a également des attaques sur des institutions et des infrastructures publiques et le gouvernement ne sait pas trop quoi faire et c'est des consultants privés qu'ils recrutent pour faire face à, à ces problèmes. Je pense donc qu'il est important, en fin de compte, de faire un diagnostic pour savoir d'où viennent les problèmes pour sensibiliser le public, pour sensibiliser les institutions publiques, etc., afin que ces derniers sachent comment mieux se protéger en ligne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque. Et pour moi, le secteur privé peut combler ce fossé. Je pense aussi que le gouvernement ou le parlement pardon, a un rôle à jouer pour qu'il y ait ce partage d'informations. Ensuite, j'aimerais aussi parler de la résilience en ligne. Et dire que lorsque l'on fait preuve de transparence, et eh bien, on crée une forte de résilience face aux menaces en ligne. Merci. Quand on parle de débat public, le Parlement, oui, vient tout de suite en tête. Mais je pense qu'il faut aussi ajouter les journalistes. Il faut également ajouter d'autres acteurs. Il ne faut pas attendre, parce que lorsqu'on attend... Eh bien, ça peut être trop tard. N'attendons pas nous-mêmes d'être victimes. Même lorsque l'on se rend compte qu'il y a des cyberattaques dans d'autres pays, eh bien, il est important de s'y intéresser avant que nous-mêmes ne soyons victimes. Ensuite, le secteur privé. Le secteur privé, eh bien, offre également des services numériques. Il est donc important que ce dernier, ce secteur, participe pour que l'on ait des connaissances. En un mot, je veux dire qu'il est important d'avoir des débats politiques et, les dé et démystifier certains concepts tels que déjà le concept de la cybersécurité, des cybermenaces, etc. Je vous remercie. Rapidement, alors je ne sais pas si... Je peux partager l'expérience du Paraguay. Nous avons euh, travaillé avec euh, un système de transfert d'informations qui a été proposé par la Commission des Nations Unies. C'est un système qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu de débat entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Bien sûr, j'aurais préféré qu'il y ait davantage de volonté politique pour accélérer la mise en œuvre, mais nous avons eu également une approche similaire en ce qui concerne la protection des données basées sur le EU GDPR. Donc, nous avons bénéficié d'un appui de GDPR. Malheureusement, la volonté politique ralentit également ce processus. Nous votons une loi avant une autre et la mise en œuvre ne se fait pas automatiquement, malheureusement, par manque de volonté politique. Et donc j'ai noté qu'il existe également une loi modèle ici en Afrique, au niveau de l'Union africaine, et j'espère qu'on pourra s'en inspirer en Afrique latine aussi. Merci beaucoup. Plusieurs d'entre vous ont mentionné l'IGF comme étant une des principales initiatives international pour la, la cybersécurité le segment parlementaire également fait un travail remarquable et je dois dire que avant la réunion de berlin et eh bien il était très difficile de voir des députés participer à ce débat à l'IGF euh, le fait que vous soyez resté déjà tous ces jours pour prendre la parole et eh bien c'est un très bon signe Alors, si vous me le permettez, j'aimerais dire que l'un des objectifs de ce, de ce forum, c'est de sensibiliser les députés au travail que nous faisons. Alors, j'aimerais maintenant vous demander qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter en tant que député à l'IGF. Oui, On va donner la parole aux femmes, s'il vous plaît. L'une des choses qui est très intéressante et qui m'a poussé à venir ici, c'est la possibilité vraiment de discuter, d'échanger des idées avec les collègues d'Afrique, d'Amérique latine, de parler également des citoyens et tout ça. Et donc, je suis heureuse d'être ici pour entendre ce qui s'est passé en matière de cybersécurité, de voir comment les autres y ont apporté des solutions, s'en inspirer. Alors, c'est vrai que l'Union européenne est dans son ensemble, déjà beaucoup plus en avance que les états individuels de, de la communauté, mais euh, comme euh, Samuel l'a dit, euh, parfois il arrive des cas où euh, des états euh, eux-mêmes euh, encouragent le terrorisme. Et pour, y contrer, pour contrer cela, eh bien, les, le Parlement a un rôle à jouer. J'ajoute aussi qu'il existe également une plateforme pour les jeunes, ces jeunes, nous devons les capter très tôt, parce que c'est très tôt que le choix, euh, une bonne orientation, une mauvaise orientation est faite. Nous devons donc euh, travailler avec les jeunes pour qu'ils soient du bon côté, pour euh, qu'ils soient prêts en cas de défi en ligne, ou pour tout autre défi. Je tiens enfin à saluer la présence de tous ceux qui sont présents ici, que ce soit les, les acteurs du secteur privé ou les ONG. Si personne ne demande au gouvernement de créer un environnement favorable, eh bien quelqu'un a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait faire confiance au système Les gouvernements doivent pouvoir... Créer un environnement favorable, euh, car euh, nous tous, peu importe là où nous venons, nous utilisons les mêmes euh, outils, les mêmes ordinateurs, les mêmes téléphones, euh, soyons euh, sur la même longueur d'onde pour que nos pays soient responsables de la lutte contre les cybermenaces. Merci beaucoup. Alors moi j'aimerais simplement ajouter que euh, Berlin en fait a été le point de départ euh, d'une grande initiative surtout de ce segment parlementaire. On voit que souvent la société civile, le secteur privé se retrouve à l'IGF pour avoir différents types de débats, il y a des débats également avec le pouvoir exécutif, mais il y a très rarement eu la possibilité d'avoir des débats entre le privé et le pouvoir exécutif. Or, je pense que le parlement, le pouvoir législatif, peut vraiment jouer ce pont, ce rôle de pont entre l'exécutif et le privé. C'est ce qui se passe ici en Éthiopie. Sur le continent africain, nous avons noté qu'il est important d'avoir un effort concerté. Alors, ce qu'il faudrait éviter, c'est que l'IGF se transforme en une plateforme où nous venons simplement faire du blabla chaque année. Au niveau des États africains, nous avons maintenant AFNEC, qui est un réseau des députés ou des parlementaires euh, sur la question de la cybersécurité. Nous avons différents, différentes commissions euh, qui regroupent en fait, des députés de 25 pays africains. Et nous avons des débats continus sur euh, les questions qui ont été abordées lors de l'IGF. Par exemple, lors de cette session de l'EGF, eh nous avons rencontré Mian Ketra et la délégation des députés de l'Union européenne pour voir comment est-ce que nous pouvons échanger euh, des bonnes pratiques. Nous avons parlé notamment de la fabrication euh, d'outils informatiques. Euh, ce sont des choses par exemple qui sont fabriquées en Europe euh, ou en Amérique et qui sont utilisées en Afrique. Et ce ne sont pas nous les députés africains qui légiférons sur les normes ou l'utilisation de ces outils, nous pouvons également nous inspirer des exemples et des erreurs des uns et des autres. J'ai tout à l'heure parlé de la déclaration de Malabo pour dire que nous ne pouvons pas, nous en tant que continent, dire que nous luttons contre les cybermenaces si nous ne mettons pas en place de bonnes lois et un bon cadre réglementaire. Parce que vous savez, lorsque parfois l'on a la police qui se penche sur des cas de cyberattaques, eh bien, la police n'a pas suffisamment d'outils législatifs qui lui permettent d'opérer et de, de régler ce problème de cyberattaque. Et donc, j'aimerais vraiment enfin terminer en lançant un appel à la ratification de la déclaration de Malabo. Pour le moment, nous n'avons pas encore ratifié la Convention sur la xénophobie et le discours de la haine parce qu'il y avait quelques réticences. Donc, il est possible en fait de ratifier. La Convention euh, et certains, et s'inspirer par exemple de certains de ces, de ces articles. Et donc, j'aimerais vraiment conclure en, en, en disant que la Convention de Malabo doit être ratifiée par tous. Merci, merci. Ça se voit vraiment que vous êtes un député parce que vous êtes très convaincant dans, dans votre prise de parole. Euh, Tournons-nous maintenant vers euh, la prochaine intervenante. Oui, effectivement, vous pouvez euh, ratifier et amender le, le texte. Alors, il y a quelques mois de cela, euh, j'ai rencontré l'honorable Sam George et je lui disais comment est-ce que euh, la société civile perçoit la question de la cybersécurité et comment c'est difficile avec des gouvernements la question de la cybersécurité. Cyber sécurité est une question de sécurité nationale. J'ai récemment eu un débat, une conversation avec euh, monsieur le député Georges et j'ai compris qu'effectivement oui c'est une question de sécurité nationale mais pas seulement. Nous également au niveau de la société civile nous devons comprendre que euh, la cybersécurité est une question de sécurité nationale et donc il est important de changer, nous aussi, notre perspective. J'ai compris cela en discutant avec un parlementaire, notamment l'honorable Sam George. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que parfois nous sommes un peu déçus de la démocratie, nous avons une approche multipartite au niveau de la société civile qui regroupe les gouvernements, la communauté des techniciens, etc. Tous ces groupes sont très hétéroclites et donc il nous faut évoluer et faire en sorte que nos systèmes multipartites soient beaucoup plus inclusifs, autrement eh bien, nous n'aurons pas vraiment euh, une approche euh, ou une compréhension beaucoup plus euh, inclusive euh, la, de la société civile. Je pense que les, les parlementaires euh, permettent d'apporter euh, cette diversité, ces différentes perspectives, qui ne sont pas forcément des perspectives euh, du pouvoir exécutif, et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier. Merci. Alors j'aimerais faire un commentaire. Je me réjouis de voir comment euh, le segment parlementaire de l'IGF pro progresse. Je note également qu'il y a un parallèle avec le GAC au niveau de ICANN, qui est le comité consultatif euh, des gouvernements. Je vois qu'il y a ces sessions qui sont dédiées au Parlement, ce sont des sessions qui sont vraiment très utiles pour avoir des débats très ouverts, mais vous demandiez comment est-ce que l'on pourrait contribuer à l'IGF. Eh bien, je pense qu'il faudrait davantage des sessions ouvertes au public où l'on peut se prononcer sur des questions pertinentes, notamment celles de la sécurité en ligne pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional, au niveau international. Il serait vraiment bien que les députés également puissent participer à l'IGF à différents niveaux. Et comme Georges l'a dit, il ne faut pas seulement que ce soit un talk show où on vient pour faire du blablabla, non. Il faut que les débats soient beaucoup plus profonds. Alors, quelqu'un d'autre a aussi parlé de la résilience. Je pense que la résilience, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Il ne faut pas simplement chercher à bloquer qui que ce soit, mais il faut une résilience à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Il faut également la résilience des personnes, car c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Et c'est là... Où les parlementaires ont également un rôle à jouer je vous remercie merci pour ces suggestions très pertinentes qui montrent comment est ce que l'on peut euh, avoir une plus forte participation des parlementaires à l'IGF alors j'ai bien compris vous, vous demandez qu'on puisse ouvrir un peu plus les sessions voilà nous allons maintenant donner la parole à Sébastien alors je suis euh, euh, également du secteur privé pour ainsi dire, vous savez lorsque vous ne pouvez pas mesurer quelque chose vous n'arrivez pas à bien le gérer et donc il est bien que l'index d'observatoire des parlementaires puisse mesurer le travail que nous faisons en matière de gouvernance de l'internet car comme l'a dit le député Sam George, il ne faut pas seulement se retrouver pour parler, mais il faut mesurer également l'ampleur de nos actions. Pour moi, l'IGF constitue un oasis pour nous acteurs politiques. C'est également le lieu qui nous permet de partager des expériences. Dans notre cas, nous avons appris beaucoup de choses depuis Berlin, ce qui nous a permis d'avoir une approche multisectorielle et nous avons également pu soumettre un projet de loi sur la protection des données. Nous espérons bien sûr que ce projet de loi sera traduit en loi et donc j'aimerais vraiment dire qu'à partir de Berlin, il y a des choses, des choses positives qui se sont produites et nous espérons que cela va continuer. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire quelque chose pour conclure oui, alors l'indice sur la cybersécurité est un outil très intéressant, je pense que vous pouvez le retrouver en ligne sur Google. Je pense que j'aimerais révéler quelque chose hein, qui ne va pas déranger mes collègues, je l'espère. J'aimerais dire que parfois au niveau du parlement, nous pensons que nos Service des affaires étrangères, le ministère des affaires étrangères font des négociations sur la cybersécurité sans tenir compte de l'avis de toutes les parties prenantes. Or, c'est tout le monde qui doit participer. Aujourd'hui, quand nous avons une plateforme comme l'IGF qui regroupe toutes les parties prenantes, notamment les députés, eh bien nous pensons que c'est vraiment ça la, la bonne voie à suivre. Aujourd'hui étant ici, nous voyons que les Nations Unies font du très bon travail, mais ce n'est pas toujours que tous les députés sont informés du travail que vous faites. Vous avez au niveau des Nations Unies différents types d'activités que vous menez, chacune dans son coin, et euh, je pense qu'il est vraiment important de pouvoir inclure tout le monde. Merci. 30 secondes, s'il vous plaît. J'aimerais rapidement conclure en disant que la société civile et le secteur privé doivent considérer le Parlement comme le moyen de faire entendre votre voix. Ce segment parlementaire de l'IGF donne au moins une fois par an l'opportunité d'interagir. Je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de rencontres ouvertes comme celle-ci, où le public peut également poser des questions, où l'on peut également discuter d'initiatives politiques. En partant d'ici j'ai rencontré des professionnels du Ghana qui participent à cet événement et j'ai pu discuter avec eux et je leur ai dit que en repartant au Ghana et eh bien on pourra discuter euh, de tout ce qui est fait ici dans notre pays comme ça à l'avenir il n'y aura pas seulement des actions menées par le ministère en charge tout ce qui est communication et télécommunication, mais euh, le Parlement également pourra participer à ces, à ces débats. Merci beaucoup, euh, Samuel. Voilà, je ne sais pas s'il y a des interventions, mais permettez-moi de rappeler que nous avons monsieur Edmond Chunk, qui est le responsable de ICANN Board et de Dot nous avons monsieur Samuel Georges qui est député du Ghana, nous avons Mia Petra Kumpula Natri qui est membre du Parlement européen, nous avons aussi monsieur Jameson Olufuyen, nous avons aussi monsieur Carlos Sébastien Garcia qui est député au Paraguay, nous avons Jameson Olufuyen qui est de Afikta, et enfin, nous avons Henriette estero qui est de l'Association for Progressive Communication, APC. Nous avons, euh, après ce débat, un document qui sera produit et qui fera le résumé de tout ce dont on a parlé, qui présentera également euh, tout ce qu'on a dit depuis le premier jour de euh, ce segment parlementaire. J'aimerais enfin conclure en vous remerciant de votre aimable attention à vous tous qui êtes dans la salle, ceux qui sont en ligne ainsi qu'aux interprètes. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à ce segment parlementaire. Merci, au revoir et à très bientôt. Au revoir.